Comment allez-vous aujourd'hui J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, ça va ici sur ETV, dans cette émission, Raphaël est là. Vous avez bien compris que, de temps en temps, nous vous emmenons un invité, quelqu'un avec qui nous prenons plaisir à discuter. Aujourd'hui, cet invité, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a l'habitude de nos studios, qui vient aussi chez les autres discuter, parce que c'est un homme très ouvert. Eh bien, moi, j'ai eu envie de l'avoir aujourd'hui pour parler de Miss de Miss International. Vous avez déjà entendu sa voix. Comment allez-vous aujourd'hui? <rire> ben, Raphaël, ça va très bien. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de m'exprimer avec toi, de parler, de communier, comme on dit. Et... LTV, personnellement, qui, que je soutiens, parmi tous les télés que tu que je as citées, c'est vrai, je suis un mm -hmm. public, je dois aller aussi, quand mm -hmm. à, à à que ça comme aussi, pour, pour faire, forcément, parce que, mm -hmm. forcément, c'est d'abord les Guadeloupéens, fort, parce que ce sont eux qui me soutiennent depuis 22 ans, mm -hmm. la Guadeloupe profonde, contrairement à d'autres qui vivent de subventions mm -hmm. et d'argent public que, que, moi, vous savez, de l'un pas dans son pays. Quand j'ai relevé ce défi en 2002, j'avais face de moi la dame de fer dans oui. ce milieu. Mm -hmm. Aujourd'hui, <rire> vous savez très que bien qu'elle fait partie. Rien n'est éternel. Rien éternel. Après, ah. j'ai eu l'auteur, je ne veux pas citer qui c'est, vous, mm -hmm. vous savez comme qu'elle qu est partie. Ouais. Et là, nous, nous avons une troisième ère. Mais il faut dire que les choses sont très difficiles, mais nous sommes là. Le nationale international est là, et que nous nous battons toujours. Nous avons le soutien du peuple guadeloupéen, et on a fait des choses mm -hmm. merveilleuses. Pour de... Je suis à Et en, en plus euh, dans cette élection euh que vous avez eu récemment, je pense que c'était Miss, euh, Miss non. Euh, Guadeloupe. Miss International. Miss Inter Guadeloupe. Non, non, pour Miss Monde, c'était Miss Guadeloupe. Non, c'est Miss International. Guadeloupe. Miss International. Absolument. Nous, nous sommes différents avez... parce que notre comité, qui est le comité national, mais nous, c'est l'international. Mm -hmm. Et c'est quoi que. Il y a des hommes politiques célèbres ici, quand on leur dit superviseur, ils ne mm -hmm. comprennent pas. Mm -hmm. Un superviseur, c'est le thème, l'équivalent de président. Donc okay? vous êtes superviseur De plusieurs concours à travers le monde et notamment mmh. des concours euh, nous, nous avons fait des choses formidables autour du monde avant c'était mmh. le vaccin mmh. parce que comme je l'expliquais pour entrer dans ces pays mmh. il faut le schéma vaccinal mmh. Et, mmh. Et, et tu connais Raphaël ici mmh. en Guadeloupe les gens depuis qu'ils mmh. mmh. mmh. ont un vaccin ils n'ont pas vu le pouvoir de se faire vacciner et quelque part je respecte leur choix mmh. mais euh, nous n'avons pas pu faire le choix à cause de ça parce que ça à rien de désigner mmh. une candidate qui va là, qui, mmh. au Japon, mmh. aux Philippines Etc. Et on mmh. demande de le chômage vaccinal. C'est ça. La vie ça. a changé. Et surtout, vous ne pouvez pas obliger la personne à, à se faire vacciner. Absolument. Voilà, tu as tout compris. Donc, on a carrément désigné une oui. candidate. On a gardé sur le concours euh, qui oui. est Miss Monde. Enfin, mmh. nous avons toutes les licences de pour 2023. Mmh. Mais nous avons tenu Miss Monde, car oh. la fille que j'ai, la personne de Judith Lachoa-Bruvent, mmh. qui a déjà euh, participé à Miss Supranationale, avec été semi finalistes mmh. et que je l'ai mis en timing pour le concours de Miss Monde qui est annoncé. Selon toute vraisemblance, à Londres au mois de mars, mmh. mars prochain. D'accord. Voilà. Ça, ça vient vite, hein, là. Hein? Ah ben oui, ça va très vite. Alors, Et... Si vous n'avez pas les moyens d'y aller, vous n'avez pas les moyens de faire face, comment vous faites Qui c'est qui vous aide ben, Je suis quelqu'un, quand même, qui croit à la divinité. Mmh. Et comme je l'écoute, en 2003, ouais. je vais me, me faire ce qu'il y a à faire. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a les banquets, il y, y a un programme. D'accord. Disons à faire quand que je ne dors pas sur mon outil, Je ne suis pas ah, là à attendre comme ça. Bien. Je prévois de faire un big buffet à la ouais. fin de l'année, de monter les Guadeloupéens, mm. de soutenir la Guadeloupe, la Guadeloupe authentique. Mm. Nous ne faisons pas partie de ces gens qui viennent prendre les, les rares moyens qu'on a ici, qui mm. viennent s'expatrier mm. et pour pouvoir euh, représenter. Des gens qui sont en recherche d'identité. Parce que moi, je vois très bien que je respecte quand mm -hmm. même euh, euh, la, la chose, mais je vois que ce concours a transgressé mm -hmm. dans des directions, je dirais, mm -hmm. surhumaines. Parce que je vois que le règlement a changé dans cette mm -hmm. organisation. Je vais passer des commentaires, mm -hmm. mais je pense que moi, je me suis battu pour avoir la représentation de ces concours. Mm -hmm. Une femme est une femme. Ouais. un homme est un homme mm -hmm. je fais Mister Monde mm -hmm. je fais des concours à travers le monde aussi pour les hommes mm -hmm. et les donner la licence c'est clair, il mm -hmm. faut être une fille pas non. question de transsexuel, etc. Ah, Ça, c'est le droit. Ah, vous n'êtes pas pour non. non, non, attention, le monde a changé. Vrai. Mm -hmm. quand je vois l'organisme de Miss Universe, qui mm -hmm. est le grand concours international américain, mm -hmm. qui a changé son règlement, qui a été acheté d'ailleurs mm -hmm. par euh, un milliardaire euh, thaïlandais, mm -hmm. qui veut révolutionner ce concours de la manière. Son droit, attention, mm -hmm. je ne veux pas dire... Le... Voilà. Mm -hmm. Mais moi, je respecte quand même mm -hmm. ce que les valeurs oui, oui. de la femme et de l'homme, à travers comment je me suis battu pour avoir, l'être le superviseur de représenter toutes ces licences à travers le monde, mm -hmm. et sur ce parcours que j'ai fait, on parlait encore d'Alex Caboulion, mm -hmm. et du Lamantin, de sa la commune natale, on a, la fait quand même, on a fait quand même un parcours un exceptionnel. C est, c est on a vrai, gagné Miss United Nations on a mm -hmm. gagné Miss West Indies, mm -hmm. et on a, elle a tombée sur le champ d'une organisation en Asie à Taïwan, mm -hmm. où elle a concouru pour Miss Lady Wianci, mm -hmm. mm -hmm. et elle a été première du film Taïwan. Voilà. c'est pas donné tout à tout le monde. Belle jeune femme, elle a trouvé une organisation qui doit donner le billet, tout, faire compris. Alors Donc, euh, euh, des, des, des, des euh, Gladys, et il y a eu aussi, et, il y, euh, y en a eu d'autres. Oui, il y a eu les, les, les Lapins, qui, est la aussi, qui a dû la aussi. Donc comme quoi au l'a menti euh, Il voilà. y a les il y a les il y a les il y a les Nipo aussi qui a gagné à Saint-Domingue. Il a gagné aussi. Non, j'ai l'amitié très fort avec les chaque euh, mmh. responsable de concours mmh. et c'est vrai qu'ils veulent toujours Guadeloupe dans leur euh, concours mmh. parce qu'il y a une note une spéciale en pensant à l'île francophone que nous sommes dans la Caraïbe avec nos spécificités mmh. et bien sûr nos merveilleux sites que je dis. ça. ça. Voilà. Cependant, mmh. je tiens à dire que je me suis toujours battu et investi avec tous les gens qui m'encadrent. Mmh. Je voulais dire un bonjour à Annette Daniel. Madame André, tous ces ouais. gens-là qui m'encouragent, M. m. Ramperson mm -hmm. également, que tu connais, qui est de la montagne, mm -hmm. qui a fait un bout de chemin avec moi. Mm -hmm. Et bien d'autres, M. Romanos, aussi, qui est mm -hmm. la boutique Boutique, qui a mm -hmm. avec ses filles, et qui, qui est actuellement à la rue besse et qui mm -hmm. a ouvert, je crois, un truc qui s'appelle l'Empire du, du, du Mari, que je salue, la Grand mm -hmm. Café, M. Mm -hmm. Babin, et beaucoup d'autres encore, quand je passe ici. Mais, euh, euh, euh, mais vous devriez aussi aller voir euh, M. Tissu, si, si vous avez quelqu'un qui peut créer pour vous, parce que cet homme-là, il est très ouvert. Et c'est une boutique où il y a toutes sortes de tissus. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que nous avons eu quand même, il faut dire, été secoués en la fois dernière. Parce que je vois moi-même, après Rico où ça se passait, comment les choses se sont passées. On a mis le show un jour Et il fallait rentrer vite. Il faut être bon en l'œuvre, parce que vous êtes sous législation américaine. Et il faut que tu embarques pour à Casa, comme on dit, en 16 décembre. Ah ben voilà. Il n'y a qu'un seul qui s'est rentré parce qu'il y a le capacité, qu'il qui a ce vol-là, sinon il fallait prendre le billet, acheter le billet avec mmh, les... American a... etc quelque part, hmm. je dis qu'on a été secoués, puisque même le monde, même la grande organisation de le a été secouée, mm. parce qu'ils ont remporté le concours après mars. Ce qui fait que nous avons le monde entier, actuellement, des hmm. difficultés la crise hmm. financière. Ah, Donc c'est très difficile. Ah oui, pas si crise que ça, vous avez la route du Rome en ce moment. Oh. Oh. Nous n'avons pas nous étendre sur cela. on ne pas, ah, mais, tu, ah, mais tantes. Tantes. Tantes. Tantes. il faut qu'on qu qu oh, Nous avons des politiques qui prennent l'aide qu'on parle de la route du Rome, qui deviennent agressifs, qui sont prêts à pouvoir vous insulter vous vous traitez de toutes les notes etc., de vous miniaturisez vous miniaturiser en disant pour eux que ce sont eux qui ont raison moi je m'écline devant ce genre de choses les guadeloupes et toute façon, savent très bien ce qui est bon pour leur île et ce qui est pas bon quand je peux dire qu'ils souffrent énormément parce que je vois des guadeloupes parce que je fais de la politique aussi je suis un politique et connu de la bien connu en guadeloupe et les gens savent méditer je dirais simplement la guadeloupe personnellement, je dis pas que c'est pas c'est une chose qui fait qui a marché, mais en ce moment là, il mm -hmm. y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe et des choses qui a pour améliorer la vie quotidienne. Oui, mais je, crois, le je comptais sur vous quand même pour qu'on puisse en parler de ça, puisque vous avez une, une, une votre miss, là, euh, euh, euh, comment rappelez-moi son nom euh, euh, Judith. Judith. ce moment qui est de Sainte Anne. Non, non euh, Elle euh, travaille à Rennes, cette oui. jeune fille. Mm -hmm. Et elle est juste à côté. Oui. Alors elle m'a dit, Monsieur Noda, mm -hmm. je vais bien aller voir mes compatriotes. De Guadeloupe et, mmh. et présenter ce qu'elle voulait. Mmh. Et nous avons été surpris Donc il n'y a pas avoir. une enveloppe euh, extraite non, non, en non, pas du, pas ah, du ouais, tout. Et Gambé, pas... elle a été arrêtée par, je crois, le service de sécurité. qu'elle mmh. a, mmh. mmh. a fait tout au moins qu'elle n'a pas pu. Ah elle euh, a euh, pas euh, laissé entrer. Comme Guadeloupe, mmh. comme un mmh. mmh. de la Guadeloupe, d'accord, À ce point-là, ah, oui, oui, parce que si c'était l'autre ministre qui était là, elle aurait fait de l'ombre. Je ne vais pas entrer dans les commentaires. Oui, mais c'est quand même un commentaire intéressant parce que ceux qui écoutent, on sait en non, oui, c'est international. C'est international. C'est international. Alors, Donc, il y a des de, règlements de compte de personnes, et en Guadeloupe, c'est toujours ça. C'est les règlements de compte de personnes que la ne marche pas. Moi, dommage. ce que je dis, de toute façon, mm -hmm. cette majorité qui est en place actuellement, mm -hmm. avant elle, il y a eu d'autres majorités, et qui m'ont combattu, mm -hmm. et avec férocité, mm -hmm. et je dirais qu'aujourd'hui, ils ont le temps à passer. Il ouais. y a une autre majorité qui vient. C'est ce, ce, cette ah, classe, cette que là. Vous ramenez à vous cette affaire-là ou c'est une affaire juste parce que euh, euh, elle n'a pas eu de passe-droit pour entrer C'est parce que euh, alors, c'est à dire je... qu'il y a l'autre miss qui est en présence oui. et qui oui. est qui va à Miss France, OK oui. Et qui est qui est son la miss qui est sa concurrente. Sa, pas concurrente, nous sommes Miss Mode, nous oui. sommes bio. Mais Non mais mais mais mais, mais ça ça quoi, vous, voilà. Alors à expliquer ça et ouais. quand vous avez le, les gens qui en cette euh, ce voyage mm -hmm. qui a coûté 6 millions d'euros, pas mm -hmm. est tout ça mm -hmm. qui a bien spécifié à une clientèle pour pouvoir financer les billets d'avion, mm -hmm. l'hôtel, etc. Et qui voit une concurrence comme ça qui monte là. Mm -hmm. Ah non, fait couper ses voitures, ça c'est comme tu connais, ma chère, mm -hmm. euh, mm -hmm. c'est tranchant. En Guadeloupe hein. mm -hmm. c'est très tranchant. C'est quoi ne parlons de rien? Faut me va mais c'est comme ça va fonctionner en Guadeloupe Et malheureusement, mm -hmm. pour moi personnellement, monsieur Nadan, hein, ça me fait rigoler. Parce que j'ai l'habitude de prendre des coups, moi. Mm -hmm. Et de seul fait, mm -hmm. je suis un amateur de combat de corps. Okay? Oui. Nous, ça, nous devons parler oui, de combat de corps. Oui, parce de que que il nous reste parce Murphy, il faut pas pas de parce que Murphy un peu. Parce que moi, en changeant d'accroche, il faut tomber. Okay? Attends, Murphy, on a, on a déjà utilisé combien de notre temps Il nous reste combien de temps Parce qu'on on doit parler un petit peu. Il nous reste 5 minutes et bien nous allons quand même parler des combattants jusqu'avant à, oui. à présent oui. on va rappeler que euh, le concours de ben mai, Miss Mode est prévu oui. est annoncé pour le mois de mars prochain pour le mois de mars. à Londres voilà à Royal, Albert. Albert. Royal Albert Hall Royal Albert Hall de Londres voilà. Judith qui participera Judith Bouman la absolument. avec tous ses partenaires autour comme si elle a pas eu dans les 6 millions non sera, non nous on n'a jamais eu on n'a jamais été dit <rire> par concours. <rire> on a ce qui nous battu et c'est force forces le forcé qui a permis que se qui se sont investis avec oui, moi nous ça et je félicite et je le remercie tous, et toutes ces candidates qui ont été merveilleuses et qui ont couru en Chine, au Japon, etc. etc. Alors, là, je oui. reviens sur le truc de combat de Cox. Voilà, on, on, on doit en parler Parce que moi, je les... suis quelqu'un mmh. qui défend le patrimoine et mmh. l'authenticité de ceux qui étaient la Guadeloupe ouais. mmh. On ne veut pas me dire qu'on veut mettre donner à la Guadeloupe une autre dimension, une autre qu'elle n'a jamais acceptée. Mmh. Comment voulez-vous qu'avec la crise économique qu'il y a, empêcher... Mmh. Quand il dit que je suis un homme, je me dis que je suis un poisson à la famille pour manger, il y a une amende. Il faut oui. prendre une assurance de la société civile, c'est interdit. Ça fait mal quand même. Moi, je connais depuis que j'étais enfant, mm -hmm. des pêcheurs qui mettaient de l'eau et, et, et, à, à la pêche, mm -hmm. qui ont amené chez eux du poisson frais, mm -hmm. et ou bien un crebiche pour manger, avec, pour monter du chérar. Pour nous, à mm -hmm. il fait, là, mm -hmm. faut là, pour manger. Donc, la Guadeloupe, aujourd'hui, a compris, et moi, je suis fier de moi, mm -hmm. qu'il y a eu cette résistance derrière le Guadeloupe à pain, samedi dernier. Mm -hmm. Quand on a senti que la Guadeloupe était là. Et je voudrais dire à ces gens, je les remercie vraiment mmh. que ce monsieur a pu, quel que soit le conflit, mmh. a pu reprendre son travail. Et c'est manifestement, mmh. il a eu sa voiture et pour gagner mmh. sa vie. C'est tout. Ce Donc a alors, fait les, les des combats genre. Euh, euh ils veulent que vous puissiez arrêter ces histoires de combat. de corps. Alors, j'ai gagné tout seul ce combat, je, je pense que j'ai gagné, Excusez-moi, mm -hmm. que moi, je à Mme Bileur, -hmm. parce que là, ça a été tranché en 2012 mm -hmm. par Manuel Valls, mm -hmm. l'ancien pour ministre. <rire> il avait estimé, il y avait des associations en France euh, qui manifestaient pour la maltraitance animale mm -hmm. Mais il avait estimé que ça fait partie de, de la culture française. Mm -hmm. Donc Manuel Valls Tire danger à l'Assemblée nationale, c'était Jalimard, à l'époque, mmh. qui était député de la troisième circonscription. Ouais. Je veux la salue également mmh. à Janine, c'est mmh. une amie. Mmh. Et ben Miller, et il a fait valider par le Conseil d'État constitutionnel mmh. les combats de corps comme spécificité de la culture française. Donc c'est mmh. terminé. Donc Aujourd'hui, j'ai vu que ce député qui mmh. a présenté cette loi a mis uniquement la corrida. Et c'est discuté le 24 novembre à l'Assemblée nationale. Mais nous ne sommes pas inquiétés, comme je l'ai dit, nous devons absolument euh, euh, continuer cette tradition et faire exister la Guadeloupe d'autres fois. Car mm -hmm. je dirais toujours que je me rappelle mon enfance, ça a été bercé par ça. Donc Mais on va aussi peut-être expliquer à cette nouvelle génération le ben, point... Oui. Enfin, euh, maintenant, on a affaire, affaire de à des gens qui viennent squatter en Guadeloupe. Mm. Le chant du coq, les diranges, mm. mm. euh, ouais. le, la voiture appelle les diranges, etc. La Guadeloupe, avant, c'était au Lamentin, chez mm. aussi, euh, à Abami, il y avait 8, eh? il y avait 100 Lamentins, il y avait d'autres encore à Braflon, mm. on avait mangé des pâtisseries, il y avait une ambiance, mais, mais allez, on ah vous cesser, ils vont demander à ce qu'on arrête les mesures Avant, je me rappelle quand j'allais au combat de coq avec mon Dieu père j'étais enfant gamin, oui. et y avait une ambiance conviviale. Mm -hmm. On mangeait du boudin, on mangeait des gâteaux, mm -hmm. on mangeait du sondeau. Et, et, et cette fameuse dîner ordinaire qu'on C'est un ça. lieu où on se retrouvait le dimanche et le samedi, ouais. et on passe au moment convivial et on rentrait chez soi. Voilà. Alors ah. vous avez hérité de ce galop d'Ordre, c'est ça? Oui, c'est le seul en, dans le sud mm -hmm. et que qui est de le galop de j'ai qu'à personnellement, mm -hmm. et que je me bats pour faire vivre, je le et je saluais M. Ramay, Daniel oui, on de, oh, ouais. de la mémoire de mon grand-père maternée, ouais. ma, mon grand-père paternel, euh, ils étaient tous les deux Ils étaient de les deux dans... Absolument. Et donc, euh, je voulais saluer les amis et aficionados de M. Ramaï, oui. Daniel, qui, qui m'a établi avec moi, mm -hmm. et puis les amis du Sud-Bastère euh, qui sont. Qui reconnus. Qui continuent à... Te, à ah oui, mais, oui tout ce cas, ce parce ce que c'est euh... le seul en région Sud-Bastère. alors, alors le, le, le, le galodrome de, de Mme Béler aussi Absolument. Oui, oui, oui, oui, était familial. Oui, oui, oui, tout à euh... fait, tout à fait. Et c'est mon âme, c'est la grande terre. Mais le mien, c'est le seul en région Sud-Bastère. Et donc, je suis fier de moi de pouvoir vous élevez les corps, vous faites quoi Vous les soignez Eh vous... ben, ben, euh, Le technicien Murphy a eu l'occasion de me voir supporter en mm -hmm. Martinique, oui. et qui a gagné. Et vous êtes parti avec vos, vos coqs d'ici Absolument, absolument, le coq a été soigné euh... chez Quand moi. Quand je ne suis pas la fête des choses. Ah, ben oui, euh, le coq a été soigné par, par moi-même, oui. même oui. et on a gagné à Martinique. Voilà. Mais même Murphy Et enfin, vous, vous pouvez dire ça, ça, la foule était pour moi. Oh. Euh, le coq, j'ai... Vous parliez sur... Absolument, parce qu'il faut savoir que Martinique, je suis autant chez moi quand okay, wally, okay, parce okay. que je suis... Capable. Non, je pense que parce que vous étiez avec Murphy quand même. Hein. Ah oui, oui, Donc, oui tout, tout à fait. internationale, vous avez vu tout tout je, tout tout Mais c'est un président de Parce que Murphy, vous pouvez te dire, l'ambiance longue, moi, qu'il y avait pour mm -hmm. supporter, mm -hmm. pour est corquer... Est-ce que vous avez dit rediffuser ces, ces émissions ah ben, Eh ben non, c'est un coup, là. C'est un bon, coup, parce que là, on fait des revontages pour nous, j'ai revoit la direction pour faire ça. Parce que qu'il a bien montré en Martinique, c'est différent. Chaque île de la Caraïbe, il faut rediffuser, voilà, hein, il a bah, bah, vu. Euh, bah, bah, okay, la il est venu à ma avec moi. Ouais. Et il est venu à chez moi. Il a aussi deux conceptions différentes. Bien deux je deux ambiances différentes. Vraiment, ouais, Orphi. Mais Orphi qui fait ça, bah, on ne peut pas changer à dire que Vraiment, Orphi... vu. Je me concentré supporter pour, pour le coq et a ligne. Il est, et, et puis, lui-même a supporté. Ah oui, absolument, parce qu'on était quand même euh, arrivé le coq. Et comment ça fait, ce coq qui gagne là L'Asse. C'est ma carte de visite. L'Asse. Oh, wow. Absolument. Alors, je voulais dire un euh, bonjour à Monsieur Linière, Jacques Abastère, euh, Monsieur Marius Martel, toute la compagnie, les boumanes, etc. Mm -hmm. et je ne suis pas Jacques Abastère, oh. président vous savez, tu sais Raphaël, oui. chaque personne a son club. Oui, oui. chaque un oui. public, c'est gens à ça, ça ils peuvent il compter sur moi. Oui. Et je me bats chaque, chaque seconde du temps pour faire que ça puisse exister. Et, et j'ai rencontré des bien. gens qui me disent, monsieur Nana, on vous voit la télé dans cette discipline, mm. on vous encourage. Il faut que vous. Pas parce que ce matin encore, à la oui. poste, j'ai eu deux personnes qui m'ont arrêté et qui m'ont dit, il faut, nous ça, ouais. faut Donc, que nous quand ça Parce que c'est tradition à ah, Pourquoi vous voulez nous ici en fait les coques coques du maïs. Et, et l'aliment qui soit du maïs, il mm -hmm. faut être de la banane, il faut donner euh, des œufs, mm -hmm. des sardines, mm -hmm. voilà comment ça sportif et les Il ah, okay. faut aller, il faut faire aller faire euh, des petits massages à l'heure. Euh, <rire> je me rappelle toujours d'une de, de, femme politique qui mm -hmm. a, a coupé le temps ici, mm -hmm. qui était madame Michochevou. C'est pareil avec le combat de coca Saint-Claude. Mm -hmm. Elle disait que c'était son plaisir personnel. Mm -hmm. Il ouais. ouais, que avait Christa la rose <rire> <rire> Devoir nous arrêter, le qui nous était imparti est arrivé à non. son terme. Ouais. En tout cas, merci Georges, c'est un plaisir, monsieur Georges Nandon, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque mais fois. Mais oui. moi de même, Raphaël, j'ai toujours le plaisir de pouvoir venir sous l'antenne de TV et que je suis là pour cela. Et comme je te l'ai dit, je renouvelle encore, nous serons à Londres. Ah Parce bon, que c'était pas annoncé à, en mm. Thaïlande, mais mm. c'est annoncé à Londres. Mais c'est pas terminé, mais je sais que mon collègue. Absolument, Est-ce ab Absolument, absolument. Et Il expliquez, vous bien, vous expliquez bien, vous expliquez bien, vous expliquez bien vous les changements qu'il a voilà. eu, contrairement. <rire> Euh, les réglementations qui sont en vigueur. Exactement, c'est pour ça qu'on n'est pas trop Attends, Je, je n'ai pas végé. dit que je suis contre la grande Moi, j'estime qu'une femme est une femme, un homme est une femme. Vous peut parler des autres, ouais, ouais, autres. Ouais. on parler des sa voilà, Alors, nous allons peut laisser collègues ouais. euh, le glace pliche <rire> très bien Mais vous avez constaté la chemise de, de, de la situation. Monsieur se déplace en... Comment on peut les appeler ces gens avec comme Johnny Hallyday? Non, hein. mais c'est pas une question de ça. Il faut mettre un la comme un Miss Monde. Il faut mettre un C'est comme un Miss Monde. C'est un Merci beaucoup. Il faut essayer de rehausser les clans de la Guadeloupe. Ah, mais c'est des Et de donner à la Guadeloupe si la note finale. Oui, vous, c'est déjà très haut. pas pour les autres, mais et je peux dire, chers amis de la Guadeloupe, qu'on fera, si Dieu nous préserve et nous garde, encore beaucoup de choses. Et il va falloir qu'on qu qu s'y mette tous. Voilà, et Parce je vous remercie. Il, il, il, reviendra, hein, oui, il reviendra. Je vous remercie tous secondes. sur l'antenne de TV, du voilà. soutien, chaleureux que vous m'apportez, des encouragements, oui. et je veux compter sur moi il reviendra de toute façon avec notre collègue pour éplucher cette affaire donc euh, nous nous allons devoir nous séparer le temps passe vite quand on est en bonne compagnie mais euh, ce n'est que partie remise parce que de temps en temps il viendra pour les coups de gueule aussi hein. je peux vous déjà vous dire qu'il ne viendra pas tout le temps que pour parler de Miss euh, etc, ben oui. il parlera par exemple des coups de gueule, on va lui laisser la vie, la vie de ça voilà, on va la... il faut qu'il y ait les coups de gueule, il faut, il faut les secours sur vous aussi ah ben, voilà. pas. Donc, Lentine, pipé, et vous aussi si vous avez envie de parler, d'ouvrir votre cœur à la Guadeloupe venir dire ce que vous aimez moins ce que vous n'aimez pas ce qui se passe nous payons dans ça <rire> <-d> hein, <rire> -da, sans sans sans en Guadeloupe en Guadeloupe sans bourse et en veillant que je ne sois en nous si ça en fait, ça va laisser moi. C'est pour un a combat, moi c'est ça. Et alors, mais ensemble, combattre, ensemble, en combattant. Ah, j'espère que vous avez apprécié les cheveux. Aujourd'hui, j'ai essayé d'arranger, mais j'ai eu des appels. Ah ouais, les cheveux, les cheveux, non, non, non, la mer, non, Alors cette période-là, c'est quelque... C'est ma fille qui me l'a achetée. J'étais là-bas en vacances. Alors je, je lui ai fait plaisir. Mais j'espère que j'ai pu faire le travail, ranger ça comme il faut, pour ça pas faire.. Voilà. La prochaine fois, on essaiera de changer parce qu'on venait on peut pépiter là ça même. Je vous embrasse. <rire> Et je vous dis mm. à la prochaine. A bientôt. See you soon. Bye bye. Soon, bye bye. bye, bye. Suis, euh, fausse, hein Merci beaucoup, Fred. Merci, Murphy. Merci.